Assalamu alaikum wa rahmatullahi Bonjour mes chers fans de Communicative sur YouTube Avec vous Monsieur Yusuf Dala, Je vous propose des activités pour bien apprendre la langue française dans 5 minutes Voici donc l'activité d'aujourd'hui Il s'agit de conjugaison toujours avec l'imparfait de l'indicatif Alors l'objectif est tout simplement Savoir conjuguer le verbe de 3 groupes à l'imparfait de l'indicatif alors ici, dans cette activité qui dure 5 minutes, souligne les verbes conjugués à l'imparfait, puis garnir le tableau. Voici le tableau qu'on va faire ensemble, d'accord Et voici le texte qu'il faut souligner seulement les verbes conjugués à l'imparfait. On va lire le texte maintenant. Les deux vieux allaient et venaient dans la maison. Le jeune enfant ressentait la joie plus que les autres. Il réclamait toujours quelque chose et se nourrissait de rien. Se réjouissait des moindres événements. Chacun d'eux le voyait plus heureux que la veille. Il le vivait sans retenir et finissait toujours dans de grands éclats de rire. Ils y prouvaient ainsi un grand bonheur. Alors c'est déjà fait. Je viens de souligner les verbes conjugales parfait. Par exemple, aller, venez, ressentez, réclamez, se se réjouissait, voyait. Vivez, finissez et, et PROUVER Alors, qu'est-ce qu'on va faire après On va tout simplement remplir ce tableau. Voilà, c'est fait. Et, regardons ce vous ici le tableau. Il est composé de plusieurs colonnes et un verbe du texte comme aller, venir, ressentir, réclamer, se narrisser, se réjouir, voyez, vivez, finissez, éprouver. L'infinitif de chaque verbe, aller, venir, ressentir, réclamer, se nourrir, se réjouir, voir, vivre, finir et éprouver. Pour le groupe. Alors il y a uniquement réclamer et éprouver au premier groupe, les autres finir euh, se réjouir, euh, se nourrir, euh, ressentir deuxième groupe les autres troisième groupe. Bien sûr les personnes ça dépend. Il y a la plupart ici c'est troisième personne du singulier. Il y a aussi troisième personne du pluriel puisqu'il s'agit de donc s'il vous plaît ici voilà les deux vieux les deux vieux ça veut dire il avec s troisième personne de pleurer et deuxième personne de pleurer. alors autre personne première personne du singulier ça veut dire j'allais première personne de pleurer elle, ça veut dire nous venions deuxième personne du de singulier ça veut dire ressentais deuxième personne de pleurer elle, ça veut dire vous réclamiez troisième personne de pluriel il se laissait deuxième personne du de singulier tu tu te, pardon, tu te, te on a voilà ici, vous voyez, c'est au, première personne du singulier, on dit, je, je, je, vous voyez, on dit ici, vivez, tu vivais. c'est deuxième personne du de singulier, deuxième personne du de pluriel. on dit, vous finissiez, on va venir avec nous, on dit, nous éprouvions, nous éprouvions, voilà, c'était pour le moment 5 minutes sans couler. À très bientôt.